Passons maintenant aux boots de snowboard. donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise pour ma part Donc là il y a les trois modèles que j'ai en ce moment Donc euh, ici on a un modèle assez classique, j'en ai parlé un petit peu euh, dans l'email, dans la BC du snowboarder 3.0 C'est une paire de boots à lacet. donc euh, l'avantage de, de cette paire de boots pour ma part c'est qu'elle est assez rigide Donc dans le temps quand on utilise vraiment souvent ces boots, ça ne va pas devenir tout mou tout de suite c'est euh, assez classique, hein. si jamais je casse un lacet, c'est facile à remplacer. Et vraiment, ça a l'avantage, les lacets, comme je disais, de pouvoir serrer à la fois cette partie-là assez fort, puis ensuite ajuster le serrage pour la partie haute, plus ou moins fort en fonction de ce que l'on veut. Ici, on a un petit attache à scratch qui va permettre aussi de, de maintenir encore un peu mieux le haut de la chaussure. Et puis les chaussons, c'est pas négligeable. Hein. On, peut, on peut voir qu'à l'intérieur, on a également un cordon pour bien serrer le chausson. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important aussi de manière à se sentir bien maintenu et bien précis. On va bien serrer le chausson, ajuster le bas du pied puis la partie haute. Ici on a un modèle assez différent dans le sens où ça ne va pas être des lacets mais des cordons. Donc si jamais vous voyez, si jamais vous regardez, on peut voir qu'on a deux cordons de serrage donc celui-ci qui va correspondre à la partie basse et celui-ci qui va correspondre à la partie haute. Encore une fois, de manière à avoir un serrage bien précis. Alors l'avantage c'est que c'est très rapide à serrer et à desserrer. L'inconvénient, certaines personnes n'aiment pas trop parce que ça peut avoir tendance à se desserrer pendant qu'on ride. Par rapport à l'autre modèle, là on voit que j'ai pas de scratch en haut qui va maintenir le réglage toute la journée. Donc ça va arriver dans la journée, il va arriver dans la journée que ça se desserre. Je resserre un petit coup et puis c'est reparti pour un tour. On peut voir là aussi au, au niveau de cette ce qu'on a une coque en plastique. J'aime bien ça pour l'imperméabilité parce que dans le temps, hein, rapidement, les boots, même si elles sont bien étanches, même s'il y a une membrane, eh bien, la neige va toujours rentrer un petit peu sur le dessus et on finira toujours par avoir les pieds mouillés à un moment de la journée. On va passer maintenant sur le dernier modèle que j'ai acquis. Ce n'est pas un modèle tout récent, hein, mais euh, que j'aime beaucoup justement par rapport à ce que je disais. Vous pouvez voir ici qu'on a par-dessus les lacets, une petite couverture avec une petite fermeture éclair ici. Donc ça va avoir l'avantage d'être vraiment imperméable et d'avoir encore moins de neige qui va pouvoir rentrer à l'intérieur de la boots. Et donc de garder ses pieds au sec tout au long de la journée. Cette boots là, c'est une boots que je vais utiliser surtout pour la randonnée, pour le splitboard. Elle est beaucoup plus rigide bien étanche, avec des renforts en, en, en plastique ici donc voilà, et ça reste un système à lacets donc là encore une fois, j'ai vraiment une précision de serrage au niveau du bas du pied, et au niveau du haut du pied on peut voir un petit peu aussi là, un détail qui n'est pas négligeable la forme de la boot là, au niveau de la couture on peut voir que c'est ici articulé ce qui fait que quand on va plier la boot eh bien ça ne va pas se déformer ici et ça va même si la boot est rigide, ça va pouvoir permettre une articulation assez intéressante. Je n'ai pas ce système là sur les autres bouts, ici on peut voir simplement qu'il y a une articulation un peu plus basse et un matériau qui va permettre à la bout de se plier en limitant les déformations. Et sur celle-ci, c'est un peu plus basique, on n'a rien de particulier. Ça fonctionne bien aussi, hein, mais c'est les avantages et les inconvénients de ces petits détails. On va dire. Voilà donc pour les bouts que j'utilise, ça vous donne un peu une idée... Euh, de, de l'intérêt des différents modèles, des différents systèmes. Je n'ai pas de système à boire en ce moment. Je n'utilise pas de boots avec un câble et une molette qu verra, qui va permettre de resserrer. Mais comme je disais dans, dans l'email, le, dans c'est intéressant aussi euh, d'avoir ce système-là. C'est un système rapide. Et euh, dans la mesure où vous pouvez régler la partie basse et la partie haute, c'est ce que je vous conseille vraiment. Si jamais vous avez simplement un boire, un seul, qui va serrer toute la languette, ce pas l'idéal parce que si jamais vous avez le pied euh, en fonction de la, de la forme de votre pied, vous n'allez pas pouvoir ajuster le serrage vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, voilà pour la présentation. J'espère que cela vous aidera à choisir votre matériel. Et on se retrouve demain pour la suite de l'ABC 3.0 où je vous explique comment du jour au lendemain j'ai réussi à obtenir un pop énorme, comment j'ai réussi à améliorer mes virages et devenir vraiment plus puissant sur mes appuis. Et par la même occasion... Comment cette évolution m'a permis de devenir bien meilleur sur tout ce qui est tricks de flat. Allez, merci à tous et on se retrouve demain. Ciao, ciao